Juste, vous corriger de vous-même. Hein. C'est des secondes et pas des, des micro-secondes. Secondes. Vous enlevez euh, l'un des deux pour avoir le, le bon résultat. Et euh, l'autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, évidemment, on, est, on a considéré le débit ici au niveau MAC. Mais on va voir que notre RAM MAC, elle contient aussi des données, enfin des entêtes, des CRC. Et donc, vos données euh, qui viennent des couches supérieurs, évidemment, auront un débit encore... Euh, plus réduit. Alors, maintenant, il y a un, un problème qu'on a en, en Wi-Fi, qu'on n'avait pas en Ethernet. C'est ce qu'on appelle la station cachée. Alors, la station cachée peut être euh, représentée de deux manières. Donc, la première est de dire que... Vous avez une station ici, A, une station B, et une station C. Et A et C sont hors de portée. Donc A et C ne peuvent pas s'entendre. Et par contre, B est au milieu, et B peut parler avec A ou peut parler avec C. Donc on peut reprendre la même, euh, même idée si vous mettez un mur entre les deux, et puis euh, un mur qui empêche les ondes de passer. Et vous avez B de ce côté-là, et A et c'est de chaque côté du mur. Ça revient au même. Alors, l'inconvénient ici, c'est ce que vous avez représenté sur le schéma, c'est que quand A émet une donnée vers B, eh bien, C n'entend rien. Et donc, C met en place son algorithme du CSMA-CA, considère que le canal est libre, et donc, va également émettre les données sur le réseau et donc brouiller la transmission entre A et B. Mais personne ne le sait, à part cet élément qui est au milieu, qui lui va rien recevoir de quoi. Alors, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a souvent une des communications qui gagne, et B peut en déchiffrer une autre, l'autre étant considérée comme du bruit. Mais, en théorie, donc on va supposer que, évidemment, rien n'est correct. Et donc, on voudrait pouvoir éliminer ce, ce phénomène. Alors, vous avez une option dans la norme 802.11, qui vous permet, avant d'émettre, vous voyez ici, c'est gênant, c'est si on émet une grosse quantité de données, et donc, ce que l'on va faire, c'est, avant d'émettre, au lieu d'émettre réellement l'information, eh bien, on va émettre une petite trame de contrôle qu'on appelle « ready to send ». Et donc, on va demander au récepteur, donc ici, au lieu d'envoyer mes données, j'envoie ma trame RTS, « ready to send », vers le destinataire en disant « est-ce que tu es prêt à accepter mes données et donc le récepteur va émettre une trame donc toujours avec un espacement donc qui est court donc pour entre les deux pour éviter évidemment que des trames de données s'insinuent entre les deux donc va répondre en disant pire to seul, donc je suis prêt à émettre donc évidemment ce clear to send va être reçu des deux côtés, puisque B est aimé. Donc dans notre cas, A et C euh, A et C vont recevoir ce message clear to send, <rire> même si C n'a pas reçu le to aussi. A partir de là, qu'est-ce qu'on propose en plus C'est de rajouter dans ce message RTS une durée qui va être la durée d'émission de la trame plus les acquittements, donc le temps qu'on va utiliser le canal pour émettre nos données. Donc c'est pas vraiment, si on reprend le, le schéma d'avant, donc de l'exercice, donc le temps que je vais prendre pour émettre les données, et eh bien ça prend le, en compte le préambule ici, jusqu'à la fin de l'acquittement. Donc, on va mesurer ce temps, on le connaît, parce qu'on connaît notre vitesse de modulation, on connaît les, euh, les timers, les temporisations, les silences. Donc, à partir de là, on peut donc donner cette durée. Et on va avoir un vecteur, ici, donc qui est calculé, ici, comme étant le temps d'émission de ce TS, le temps d'émission de, de mes données, et l'acquittement, plus trois silences. Et donc, ça ça va me permettre de protéger mes données. Donc, je vais mettre l'équipement ici. Comme ça, on a le calcul complet. Donc, ça va permettre de protéger mes données parce que si j'ai une station Z qui est ici, bon, elle a reçu mon message ready to send et donc va être silencieuse pendant le temps que je vais dérouler mon algorithme. La station C ici, a reçu clear to send et va être silencieuse pendant aussi une durée qui a été calculée, alors qui est un peu plus courte parce qu'on n'a pas cet échange cts RTS à prendre en compte. Donc ici, c'est juste les équipements et des Et donc, on va protéger les stations qui sont de notre côté. Et donc, de cette manière-là, on va éviter d'avoir des, des émissions qui pourraient brouiller nos transmissions parce qu'ils n'auraient pas entendu notre, euh, notre message. Alors ça, c'est la théorie. Si vous allez sur un point d'accès, eh bien, vous verrez que normalement, la... alors, par exemple, si j'ai juste un point, qu'est-ce que, qu qu'on va faire ça Est-ce que c'est intéressant de mettre tout ce mécanisme en œuvre si j'ai une petite, une trame courte à émettre non, parce qu'on va perdre du propagation, des timers, etc. Donc on a intérêt à le mettre plutôt pour des trames longues. Les trames courtes, bah, tant pis, on les retransmettra, mais euh, ça devient coûteux sinon. Donc on va avoir besoin de ça pour les trames longues. Et si vous regardez les, les paramètres de configuration de vos points d'accès ou de vos équipements, eh bien vous pouvez voir que la valeur par défaut, généralement, c'est la longueur maximale de la trame. Donc ça veut dire qu'on ne déclenche que si on dépasse la valeur maximale de la trame. Donc par défaut, ce mécanisme n'est pas activé sur le réseau. Et c'est vous, en tant qu'administrateur réseau, si vous avez euh, des utilisateurs qui se plaignent parce que euh, on a, vous avez de mauvaises performances sur le réseau, eh bien, vous pouvez aller mettre un analyseur sur votre réseau, voir le taux de collision. Et si vous remarquez que le taux de collision est trop important, eh bien, vous pouvez euh, activer ce mécanisme, généralement pour des trames de plus de 500 octets, pour protéger donc, les, les transmissions. Donc ça, c'est un, un, un outil qu'on peut utiliser pour, euh, dans certains cas. Mais il faut vraiment avoir un réseau très chargé avec sûrement des équipements qui sont sur des portées très euh, importantes pour justement avoir ce phénomène. Si on est dans cette salle avec un, un point d'accès dans la salle, eh bien, tout le monde va s'entendre. Et ce n'est pas nécessaire de s'embêter avec cette première phase de « est-ce que je peux émettre ?»« Oui, vas-y, émets !» ainsi de suite. Alors de, de l'architecture on en a déjà parlé la, la semaine dernière enfin, au début du cours quand on parlait des architectures maîtres-esclaves j'avais déjà évoqué le cas un peu bizarroïde du Wifi où quand on a un point d'accès donc AP, Access Point et eh bien, qu'est-ce que l'on fait on a deux stations qui sont dans la même pièce dans la même portée du point d'accès, et eh bien, vous n'avez aucune communication directe entre deux équipements de votre réseau. En fait, toutes les communications vont passer par le point d'accès. Alors, comment on appelle ça Donc, dans le, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un, basic, un BSS, Basic Service Set, où vous avez un point d'accès, ce point d'accès va annoncer un SSID, donc un nom qu'on utilise couramment hein, quand on demande le SSID, c'est le nom du réseau. Donc ce point d'accès va annoncer le SSID, ensuite les stations vont choisir cette valeur de réseau, vont dialoguer avec le point d'accès, on verra après rapidement les, les mécanismes d'authentification, et grâce à ça, eh bien, vous allez être accepté ou non par le point d'accès. Si vous êtes accepté, à ce moment-là, vous pouvez échanger des trames de données avec Donc ça, c'est un, un mode de fonctionnement qui fait que là, vous bah, voyez, nous, je suis en train d'échanger avec mon imprimante en Wi-Fi sur mon réseau des données. Eh bien, je suis en dessous des 54 Mbps. On a vu déjà émettre une trame, ça nous faisait réduire le débit. Mais maintenant, quand je vais parler avec mon imprimante, bah, les données vont être envoyées à l'access point et l'access point va l'envoyer à l'imprimante. Et donc, on va peut-être créer des collisions parce que les deux équipements ou les trois équipements vont vouloir parler en même temps, donc il va falloir les éviter. Et en plus, bah, on, on envoie deux fois l'information sur le canal. Donc évidemment, on diminue par deux la capacité de, de notre canal. Alors, évidemment, ça c'est la vision apocalyptique. La vision normale, c'est de se dire qu'on bah, a très peu de communication entre les équipements. Les, les communications qu'on a dans les applications bureautiques classiques, c'est de, vous allez sortir sur le réseau Internet. Vous allez serve, aller sur un serveur de votre entreprise. Donc, tous ces équipements-là sont accessibles derrière, par le réseau Internet. Donc, en fait, ce type de communication... Machine à machine est relativement rare. Et ce que l'on a, c'est machine vers le point d'accès. Ensuite, le point d'accès va à ce moment-là avoir une fonction de pont et va recopier les trames en les modifiant, puisqu'on n'aura pas le même format de trame, vers le réseau éternel. Donc ça, c'est un, un premier mode de fonctionnement. Alors, on peut l'étendre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait ben, On peut avoir plusieurs points d'accès qui vont c'est le cas par exemple ici à Télécom Bretagne, plusieurs points d'accès qui vont annoncer le même SSID. Et donc, vous allez vous connecter, donc vous associer avec le point d'accès qui vous offre le meilleur qualité de signal, le meilleur débit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un extended service set, donc qui vous permet donc d'avoir plusieurs basics sets, services set qui sont donc connecté par le, la même infrastructure. Donc ça, c'est une autre solution. Alors, vous avez le SSID qui va, pour l'utilisateur, ça va être le moyen de savoir sur quel réseau se connecter, campus et du ROM, etc. Par contre, techniquement, eh bien, on va aussi avoir une adresse MAC qui est associée à chaque point d'accès. Donc, dans le cas de l'extended service set, on aura le même SSID, mais on aura pour chaque point d'accès une adresse MAC différente. Alors, pour compliquer les choses, c'est ce qu'on appellera le basic service set identifier. Mais ça, ça change, Ça ne change pas grand-chose. Alors ensuite, on a... Donc ça, c'est le mode d'utilisation normale quand vous connectez un réseau Wi-Fi. Mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de... Définir votre réseau ad hoc. Donc, on prend le mot ad hoc en opposition donc, au, au schéma précédent où on avait une infrastructure. Ici, on n'a pas de point d'accès et chaque équipement est capable de parler avec chaque autre équipement. Et si vous, vous rappelez ce qu'on avait vu lors du premier cours, on n'a absolument pas de relayage possible dans la version de base du standard entre les différents équipements. Donc il faut qu'il y ait une communication directe, une portée radio, pour pouvoir échanger de l'information. Et de même, chaque équipement peut émettre donc, un SSID qui sera relayé par les autres pour identifier le réseau et reconnaître les, les paramètres. Alors si on veut faire du relayage, plusieurs solutions. Soit vous prenez des normes que l'on a au niveau MAC, au niveau liaison, qui sont définies par les trois E, qui vous permettent de faire des réseaux mèches Vous avez la norme couverte par, par exemple, la spécification 802.11 s qui va vous permettre de passer de station en station. Ou vous avez d'autres algorithmes. Et donc là, on parle de réseaux ad hoc. Par exemple, l'IETF a défini également des algorithmes de routage, semi-routage-contage, qui vont permettre donc de passer d'un équipement à un autre. Et vous avez différents types d'algorithmes comme OLSR ou AODV qui vous permettent donc de, de sauter, donc de découvrir vos voisins et de, donc vers qui vous devez envoyer l'information pour atteindre un, un équipement donné. Alors, une question. On a parlé jusqu'à présent de l'unicast. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le multicast Multicast, normalement, c'est la base des réseaux. On est sur un support à diffusion, et donc, on peut diffuser. La radio, ça diffuse. Donc, si A veut envoyer, une, ou B veut envoyer une trame en multicast, comment il fait Donc, premièrement, bah on doit l'envoyer à l'access point puisqu'on n'a pas, quand on est en mode infrastructure, on n'a pas de communication directe entre les équipements et c'est l'access point qui va donc le renvoyer à tout le monde. est-ce qu'on a une garantie que tout le monde va recevoir la trame Non, on n'a pas d'acquittement. Parce qu'on ne connaît pas tout le groupe, on ne va pas demander à à tout le monde d'acquitter. Donc quand j'envoie une trame en broadcast, je ne suis pas sûr que tout le monde l'a refaire. sur un média radio, ça peut arriver plus souvent que qu'ailleurs. Est-ce qu'on peut utiliser CTR, RTS, CTS Non. Parce que pareil, c'est des dialogues point à point. On ne va pas envoyer ça en diffusion. Et donc on ne peut pas. Et à quel débit, bah, il faut qu'on choisisse Ici, le débit de la. le plus faible débit, donc le plus. le, le codage qui nous donne les moins bonnes, bonnes performances pour atteindre l'ensemble des dessinateurs. Donc ce qui fait que utiliser du, du multicast dans, dans les, les réseaux radio, paradoxalement, c'est pas terrible. On a de mauvaises performances, on a le débit le plus faible, on n'a aucune garantie que tout le monde le reçoive. Et donc ça c'est comme, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu contre-intuitif puisqu'on imaginerait que le média radio est le média de, de diffusion par excellence. on peut envoyer des NAC, facile, hein? Des NAC, je ne crois pas que ça... Parce que la, la plupart, elles vont le... Après on peut le faire à un niveau supérieur, mais au niveau radio, enfin au niveau Mac, euh, envoyer un NAC... Je vois pas trop comment on peut savoir. On est quand même dans du datagramme. Donc on ne veut pas savoir qu'on apporte une trame. Alors, on arrive dans une partie un peu plus ennuyeuse du cours. C'est de voir donc, le format de la trame. Donc, jusqu'à présent, je n'ai absolument pas dit ce qu'on mettait au niveau du, du Mac PDU. Je me suis borné à regarder la partie vert Télécom en haut, où on avait donc le préambule et les données qui nous permettaient de transmettre la trame sur le réseau en donnant la vitesse de modulation, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ici Donc, un préambule. Ah, vous voyez, ce préambule. Il est, il est de taille variable. Donc là, j'ai représenté le plus gros préambule qu'on puisse avoir, avec le, le plus grand nombre de champs. Donc on va avoir un champ frame control qui va nous donner la nature de la trame. Et donc c'est en lisant ce, ce champ frame control qu'on va savoir quels sont les champs qui sont réellement utilisés, valides après, et il y a certains qui peuvent être ignorés. Ensuite, on verra tout à l'heure comment marche euh, ce champ frame control. Ensuite, on va avoir la durée. Et ensuite, on va avoir des adresses. Alors là, de manière surprenante, on en a plein. En Ethernet, on en avait deux. D'où ça vient Ben, où ça va Ici, on en a trois qui sont utilisés. Une quatrième qui est... Euh, utiliser, on verra pourquoi par la suite, mais qui est prévu. Ensuite, on va avoir un numéro de séquence et qui va nous permettre de fragmenter l'information. Et puis, des fois, des paramètres de, de qualité de service, nos données, et puis à la fin, donc, un, un checksum. Donc on va essayer de regarder un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, parce que c'est assez ennuyeux, mais on va essayer de voir un peu quelques champs significatifs de la trame. Donc deux octets pour le champ frame control, version du protocole 0. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir Eh bien on va avoir un champ control et subtype qui vont nous donner la nature de la trame. Donc ça, on s'en doutait déjà un peu. Quand je suis en Ethernet, j'ai des données à émettre du niveau supérieur. Je les mets dans une trame 802.3, je les envoie. Et c'est tout. Là, on a vu apparaître des trames qui n'existaient pas. On a acquittement. Ready to a dit to send. Donc ça, ça veut dire qu'on va avoir besoin de trames de contrôle. Un peu comme en HDLC, vous aviez des trames de supervision qui vous permettaient d'acquitter les données ou de dire il y a une erreur ou autre. On va avoir des trames de données. Alors comment les faire On regarde les deux premiers bits du champ de contrôle, et on nous dit donc si on a 0,1, ici c'est du contrôle, si on a 1,0, c'est des données, et si on a 0,0 au début, en bits, ça veut dire que ce sont des trames de gestion du réseau, et là, c'est les trames que je vais utiliser pour m'attacher au réseau, par exemple. Pour dire, je veux m'attacher à tel point d'accès. Donc là, on va avoir un protocole supplémentaire ici pour gérer mon insertion dans le réseau. Au niveau des, donc là, je vous en ai mis que quelques-unes. Mais si vous allez voir la norme, vous verrez que vous avez beaucoup plus de trames, avec aussi beaucoup plus de données. Par exemple, les données avec qualité de service, vous euh, les trouverez donc là les deux premières octets donc contrôle et les quatre suivants donc subtype. ensuite on a deux bits qui vont servir pour dire l'affectation des champs au niveau des trains de données par exemple Si on reprend le point d'accès, vous avez une station A qui va parler avec le point d'accès et qui veut parler enfin, qui veut parler avec B. mais en fait, on a vu, dans le mode infrastructure, on envoie nos données au point d'accès. Alors, on ne pas à la, à la règle qu'on avait impliquée au niveau 2, c'est-à-dire que l'ordre des champs est primordial on transmet toujours en premier l'information la plus importante. Donc la première chose que je transmets, c'est le frame control, ça veut dire quelle est la nature de la trame. Donc ça, c'est l'information fondamentale. Et ensuite, on va avoir l'adresse de destination. Et c'est quoi l'adresse de destination Bien, quand A est B, l'adresse de destination, c'est le point d'accès. Et ensuite, on va dire, si je ne me trompe pas, que euh, on envoie l'adresse source, ça c'est moins important, disant disant CA qui veut parler vers B. Donc ça, c'est la trame qui monte vers le point d'accès. Le point d'accès va agir comme un pont et va, à son tour, émettre une trame sur le réseau. Donc, toujours frame control pour dire que c'est des données. Ensuite, on met le vrai destinataire de la trame, B, et ensuite, si je ne me trompe pas, on met A comme étant la source, et on dit que ça vient du point d'accès. Donc, vous avez le champ ici, to DS, from DS, qui vont nous dire que ça va vers le point d'accès, ou ça vient du point d'accès. Donc, ces deux trames-là, c'est celle que vous trouvez dans un Wi-Fi en mode infrastructure. Puisqu'on ne parle qu'avec le point d'accès. Si vous avez les deux bits égales à zéro, c'est que vous êtes en mode ad hoc. Et donc, vous dialoguez directement entre deux équipements qui peuvent se parler. Dans ce cas-là, eh on n'a euh, pas besoin du, du champ 3 ici qui devrait être à zéro. Euh, ensuite, on a un cas qui n'est pas réellement utilisé, c'est de dire, j'ai plusieurs points d'accès. Donc dans ce cas-là, A veut parler avec C. Donc qu'est-ce qu'on va faire Pareil, j'envoie mon point d'accès, je dis je m'appelle A et je veux parler avec C. Et on pourrait avoir ici une trame dont on ne connaît pas le, le réel format qui dirait c'est la P1 vers la P2 et c'est A qui veut parler à C. Et donc là, on voit l'intérêt d'avoir quatre champs. Parce qu'au milieu, ici, on a ce dialogue possible. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'interco, généralement, on a l'Ethernet. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Ethernet Eh bien, quand A veut parler avec C, au niveau, ici, de A, on va émettre la trame, donc, de vers la P, de A vers C. Donc, trame Wi-Fi. Format 802.11. On arrive ici sur le point d'accès, et le point d'accès, c'est un pont. Donc, que fait un pont quand il ne connaît pas l'adresse du destinataire Il l'envoie partout. Alors, en fait, là, il va un peu tricher, il va l'envoyer partout, sauf sur le réseau Wi-Fi, vu qu'il sait que le destinataire n'est pas là. Donc, on va essayer créer une trame Ethernet et une trame Ethernet disant, il s'agit de A vers C. Cette trame va être envoyée sur le réseau Ethernet. Cet équipement-là fonctionne comme un pont. Donc cet équipement-là reçoit la trame de A vers C, et cet équipement-là dit, C, il est chez moi. Donc, j'envoie une trame Wi-Fi 802.11 disant, C pour C, je m'appelle AP2 et ça vient... De haut. Donc, sur les réseaux Wi-Fi, on a besoin de trois champs. Par contre, au niveau de l'interconnexion, au niveau d'Ethernet, bah, c'est du pontage classique. On oublie les AP et on met le vrai destinataire et le, euh, la vraie origine du paquet. Et si je veux aller, par exemple, sur une machine E, qui n'est euh, pas sur le réseau Wi-Fi, mais qui est sur le réseau Ethernet, et eh bien, ici, j'enverrai vers E, et cette machine-là reconnaîtra son info. Ou si, par exemple, on est derrière un commutateur, et eh bien, le commutateur, ici, saura que E est accessible par cette interface. Donc, la trame qu'il a reçue, il la recopiera vers E, qui se trouve ici. Donc, on se retrouve dans un mode de fonctionnement en pontage classique, en dehors de votre basique service set. Donc il n'y a pas besoin réellement d'avoir un quatrième champ pour indiquer comment ça circule au milieu. Donc, on a ce, ce genre de choses. Alors, ici, la duration, la durée, donc la durée correspond au Naples. Ça veut dire au vecteur qu'on a vu tout à l'heure qu'on émettait dans les trames, c'est-à-dire ce que le temps que ça va me coûter d'émettre la trame plus l'acquittement, si c'est une trame de données. Si c'est une trame RTS ou CTS, ce bah, sera, donc, comme on a vu tout à l'heure, euh, tout le calcul pour savoir combien de temps cet échange va durer. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, on pourrait se dire on a deux fois la durée de la trame. Au niveau de cette entête-là, on a vu qu'on avait le temps d'émission de la trame en microsecondes, mais ce temps-là, c'est vraiment le temps physique pour émettre ce paquet. Tandis que cette durée ici inclut les échanges protocolaires au niveau MAC. Et ensuite, sans rentrer dans, dans tous les détails, vous avez ici les, euh, les trames donc au niveau des données, donc une trame de données normale, vous voyez que vous n'avez pas le, le champ QoS, vous avez juste un champ séquence, on va voir à quoi il sert tout à l'heure. Et au niveau des trames RTS et CTS WAC, eh bien on a moins de champs. Donc dans CTS, on a vers qui on va et qui émet et vers qui on émet. Et ici, on a l'acquittement, donc celui qui, euh, que l'on acquitte. Alors, une possibilité qu'on a au niveau du Wi-Fi, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire de la fragmentation. Donc ça, c'est quelque chose qui gêne un peu au niveau d'Ethernet. C'est qu'on est sur des trames. Si vous regardez les premières spécifications d'Ethernet, c'est écrit gravé en dur dans la norme, 1500 octets. Et donc... Depuis 30 ans, on est sur 1500 octets. Parce que c'est marqué dans la norme. Même si on pourrait faire mieux sous les nouveaux supports, même si c'est intéressant de monter en débit, comme on l'a vu euh, euh, lundi, parce qu'en montant en, en longueur, en envoyant des jumbo frames, on augmente la vitesse de transmission de nos équipements, eh bien, on est sur cette valeur physique données dans le standard. Donc Wi-Fi, la norme 802.11, a prévu d'être un peu plus souple. Donc avec un champ, donc ici, donc quand j'ai une donnée à émettre, donc pareil, on peut imaginer RTS, cts mais on n'est pas obligé de, de le prendre au début. Ça, c'est l'exemple classique. J'envoie un fragment et dans mon fragment, vous voyez quand j'envoie mes données, mon RTS ici va protéger pour l'émission de ce fragment. Ce que je vais faire dans mon fragment, c'est remettre une autre durée, et cette durée va me protéger pour la suite, pour le fragment suivant. Donc ici, on acquitte, et en acquittant ici, de même, on protège pour la durée du fragment suivant. Et ensuite, comme j'ai un fragment suivant à émettre, j'attends pas une durée diff, euh, mais j'attends donc un SIF, un short interval spacing, pour pouvoir émettre ma donnée tout de suite. Et donc ainsi de suite, je vais protéger si j'utilise euh, ce, ce vecteur nav, et si je ne le mets pas, bah, c'est le SIF qui protège, et donc je vais pouvoir ainsi de suite envoyer l'ensemble de mes fragments. Donc, comment on, combien on peut faire Eh bien, en fait, ce qu'on peut faire, c'est, si vous regardez le champ séquence ici, vous, avez, enfin, vous pouvez émettre jusqu'à 16 fragments consécutifs. Et vous avez donc un numéro de séquence qui est utilisé pour indiquer, pour éviter des doublons. C'est-à-dire que si vous avez une recopie de l'information et que le numéro de séquence est le même, et bien à ce moment-là, on pourra éliminer la trame. Par contre, ce numéro de séquence n'est pas utilisé comme en TCP ou n'est pas utilisé comme en X25 pour détecter des pertes. C'est-à-dire que si je reçois 1 et 3, ça ne veut absolument pas dire que 2 a été perdu. 2 a pu être émis vers une autre destination. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sert à identifier. Mais par contre, si je reçois 2 fois 3, bah, ça veut dire qu'il y a eu un problème et euh, la trame a été recopiée par deux équipements et elle m'arrive. Donc, euh, je, je dois en éliminer une pour euh, éviter que mes protocoles se plantent. Alors après, des, des points où je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, parce que si vous venez à, à Rennes l'année prochaine, vous aurez un cours complet sur le Wi-Fi, donc ça ne dure pas simplement une, une séance, mais ça dure beaucoup plus longtemps, où l'on voit, où vous verrez en détail tout, euh, tous ces protocoles. Mais en gros, ce que vous avez aussi, c'est des possibilités de mettre des stations en stand-by. C'est-à-dire que votre station peut dire je quitte le réseau, et vous demandez au point d'accès de continuer à mémoriser les trames. Donc, euh... donc ça, a, ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que ça vous permet de ne pas utiliser la puissance de l'énergie pendant cette période de temps, en disant bah, « je quitte le réseau ». Quand vous quittez le réseau, vous n'émettez plus de données. Par contre, les autres sont toujours là et peuvent vous émettre des données. Donc dans ce cas-là, quand les autres vous émettent des données, vous avez indiqué au point d'accès que vous n'étiez plus là, et donc le point d'accès va mémoriser les données pour vous les envoyer plus tard. Donc ça, c'est ce que vous avez donc, avec des buffers dans les points d'accès pour mémoriser cette information que vous pouvez récupérer par la, par la suite. Alors, ça a un autre intérêt, c'est que quand vous êtes sur... Votre réseau, vous allez voir un point d'accès, vous allez voir le canal sur lequel vous pouvez communiquer, et ensuite, bah vous passez votre vie à communiquer avec ce, dans ce canal. Mais vous pouvez vous déplacer, ou les conditions radio peuvent changer. Donc c'est intéressant aussi de périodiquement rescanner l'ensemble des canaux disponibles en, en Wi-Fi, pour voir s'il n'y a pas un autre point d'accès qui annonce le même accès. SSID sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc pareil, là, c'est comme si vous, vous mettiez en veille, vous quittez le réseau, vous informez le point d'accès en disant « Bon, bah écoute, là, je m'absente quelques secondes. S'il y a des choses pour moi, tu les mémorises. » Et vous allez regarder l'ensemble des canaux pour voir si vous n'avez pas un autre point d'accès qui, euh, qui vous offre le même service, mais avec une meilleure qualité. Si ce n'est pas le cas, bah, vous revenez sur l'ancien canal, vous redialoguez avec votre point d'accès en disant « Bon, ben bah maintenant, tu me, je suis là, tu peux m'envoyer des données s'il y a des choses de, de mémorisme. » Donc ça, c'est l'algorithme. Alors, dernier point au niveau du Wi-Fi, il y a un manque de qualité de service. Certaines personnes voudraient pouvoir prioriser l'information. Et par exemple, si on diffuse de la télé, de la vidéo, et eh bien qu'on soit capable de passer avant tous les autres trafics pour offrir une meilleure qualité de service. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire Et eh bien, c'est utiliser au niveau du beacon, donc votre point d'accès va émettre des trams en précisant deux périodes. Donc entre deux beacons, c'est ce qu'on appelle une super trame, et on va avoir, vous avez, alors, pas, ça peut être n'importe où dans la trame, mais vous allez avoir une période TDMA et une période CSMA CD. Donc votre point d'accès va dire, dans cette super trame, bon maintenant, on commence à émettre les données en TDMA. Donc le point d'accès va aller interroger une station, la station A, en disant, bon, est-ce que tu as des données à émettre de manière prioritaire si c'est le cas, la station émet ses données et ensuite, elle a une période de temps pendant laquelle elle peut le faire. Après, elle doit s'arrêter d'émettre ses données. Si vous n'avez plus rien à émettre ou si on arrive après cette période, eh bien, vous passez en mode CSMACA où chacun va se battre. Donc, ce n'est plus l'access point qui va contrôler qui parle, mais chacun peut parler quand il veut. Et par contre, ce que l'on va faire, c'est définir des priorités en changeant les valeurs du diff et en changeant les nombres que vous allez tirer au hasard au début avant d'émettre. De cette manière-là, on va prioriser quatre types de trafic. Donc la voie, qui aura la meilleure qualité de service, parce que traditionnellement, vous avez été gâté sur la voie. C'est-à-dire que les téléphonistes ont tout fait pour que vous ayez un bon, un bon réseau pour la voix. Donc on va essayer de le regarder dans le mode paquet. Pour la vidéo, bah, c'est un peu moins grave parce que vous êtes habitué à voir une vidéo pourrie. Donc euh, là, vous verrez moins les, les erreurs. Après, on va mettre le trafic Internet classique, en reste et fort. Et, le trafic, et ensuite, on va définir une classe dans laquelle on peut définir des données qui peuvent passer vraiment... Quand elles ont le temps, donc ce qu'on appelle le de trafic de, de fond ou de bagnoles. Bon, je vous propose d'arrêter là.